Bonjour à tous. Nous sommes le 22 décembre 2022. On est à la veille de Noël, là, dans deux jours. Là. Et il y a quelque chose de positif, bien, je dis ici au Québec, là, parce que nous, c'est vraiment la, la période, en tout cas pour moi, la plus difficile là, où la noirceur est présente euh, euh, à 16h15. 5h20, à peu près, on commence à voir euh, Mais là, il y a quelque chose de positif. Hier, c'était le solstice euh, d'hiver. Donc, c'était la journée la plus courte de l'hiver. Et là, on s'en va vers euh, la, de plus de clarté. Donc, on, on a une minute à tous les jours euh, qu'on va accumuler au niveau de la clarté à partir d'aujourd'hui. Vous, vous allez me dire que c'est pas très positif, peut-être pour vous, mais pour moi, oui, parce que je pense que <rire> j'essaie d'hiver en hiver de... de supporter l'hiver, mais je trouve ça difficile. Donc, euh, c'est pas là-dessus que je voudrais vous parler. J'ai quelques nouvelles à, à vous dire. Ben je dis des bonnes nouvelles, parce que dans le fond, aujourd'hui, les bourses crachent encore. Comme je vous ai dit, euh, j'ai eu une grande réflexion euh, il y a à peu près euh, un mois et demi, euh, deux mois, là, commencé à m'interroger sur euh, le, le climat euh, pessimiste un peu partout. On parle de récession en 2023 et probablement... On va être en récession parce que dans, déjà les bourses, ont fait savoir que euh, ce que la Fed est en train de faire là, en, en augmentant les taux d'intérêt. Et plus que la Fed, c'est un peu euh, toutes les banques centrales au niveau de la planète euh, augmentent les taux d'intérêt. Donc, ça va faire mal à beaucoup, beaucoup de personnes. Mais comment est-ce que moi, j'anticipe 2023? Comme je vous ai dit, je fais pas de prévisions prévision. J'ai déjà joué là-dedans en disant, bon, il va arriver telle affaire, telle affaire, je ne sais pas. Euh, J'essaie vraiment de me remettre à ma base, euh, qui est de suivre les tendances. Et ce que je fais en ce moment, j'ai acheté des actions tout simplement qui euh, se trouvent à être à, à des crues, là, de, de, qui ont eu une longue dégradation à des crues et euh, euh, commencent à avoir un revirement de tendance. C'est du long terme. Et comme je vous avais parlé des dernières actions que je vous avais montrées, euh, je vous avais montré même dans une autre vidéo, vous pouvez aller voir ça euh, avant, là. Euh, que même dans un marché baissier, il y a toujours des actions à acheter. Et euh, je vous l'avais bah, c'est facile à voir. Là. Dans le fond, vous allez... Moi, c'était avec Bar Chart que j'ai utilisé ça, tout simplement, que en 2022, même si on a eu une année assez exécrable au niveau des marchés boursiers, bien, on a eu des actions qui ont vraiment performé, surperformé, le euh, euh, bah, Standard Poor's, Nasdaq, peu importe d'où ce qui venait, euh, même euh, du Nasdaq aussi. Là. Donc, c'est ça que je suis à la recherche de ça, et j'essaie de trouver des actions. Et peut-être, je vous dis, là, écoutez, je ne suis pas un conseiller financier, je ne vous dirai pas d'acheter telle action vendre telle action, mais peut-être que je vais vous euh, montrer ma, euh, sur mon site, bonstechnique.com je vais afficher euh, les actions, que pas que j'ai achetées, parce que dans le fond, j'en ai acheté quelques-unes, mais des actions que je vois un potentiel euh, de monter. Et ce que je voudrais faire avec vous, tout simplement, ceux qui me suivent, là, je sais que vous n'êtes peut-être pas beaucoup, là, mais en tout cas, ceux qui me suivent, euh, que vous puissiez constater euh, euh, comment est-ce qu'on peut avoir acquérir une action là, qui est à, à un déclin, euh, mais qui est quand même solide, là, euh, faut quand même que cette action-là ait un bilan solide. Euh, au niveau des fondamentaux, je ne m'occupe pas beaucoup, beaucoup, beaucoup des fondamentaux, mais quand même, on peut percevoir avec des outils qu'on a sur le web aujourd'hui, ce n'est vraiment pas difficile de savoir si la compagnie est en, en faillite presque ou si c'est une compagnie qui a subi beaucoup, beaucoup de contre-coups euh, depuis les deux dernières années et est en train de revirer à la hausse. Euh, ben, je vais probablement placer ça sur mon site. C'est simplement, ce pas des actions que je vous recommande d'acheter. Je ne veux pas que personne me dise « Ah, j'ai acheté ça parce que… » Non, non, je, je vais mettre même un avis là-dessus, mais je vais vous dire que c'est des actions que je vais suivre euh, euh, en 2023, là, début dé, 2023, puis on va faire comme un exercice ensemble. Euh, j'ai des prix d'achat, de, pas d'achat, mais d'entrée. Euh, J'en ai quelques-unes que j'ai achetées là-dedans, je ne vous dirai pas lesquelles, mais ce que je vais faire, tout simplement, vous allez pouvoir suivre euh, de, bon, jour après jour, vu que c'est de... Trend following, c'est euh, plusieurs semaines, plusieurs mois, même ça peut être des années euh, de montée. Euh, ben, là, ce qu'on va faire tout simplement ensemble, et je veux pas faire euh, que je, on est, personne n'est meilleur qu'un qu autre, par contre… Euh, il faut contrôler nos émotions là-dedans et tout simplement, vous allez voir le pourcentage de gains que vous auriez eu si vous auriez acheté telle action. C'est simplement un petit exercice, ça va être sur mon site boursetechnique.com, vous pourrez le suivre. Moi, je crois beaucoup à la, la, les, les tendances, là, les suivre des tendances. Là. Il y a des personnes qui j'ai lu beaucoup, beaucoup les dernières semaines, les dernières... Ben, Peut-être le dernier mois, dernier mois et demi, je suis revisé ré beaucoup, beaucoup de classiques et je pense que c'est de la manière qu'on doit, sans se casser trop la tête. Là, euh, je vous avais parlé de Donne Capital. Là, euh, en tout peu importe, là euh, je vais faire ça. C'est un petit exercice que j'aimerais faire pour que qu'on puisse ensemble suivre ça. Et puis, euh, euh, vous allez constater par vous-même que dans le fond, lorsqu'on achète une action, euh, euh, qui était un, un tournant. C'est la moyenne mobile 200, dans le fond, qui se trouve être la directrice de tout ça, mais il faut trouver le bon timing pour acheter l'action. Là-dessus, je vous expliquerai un peu ce que je fais, sans dire que je vais, euh, euh, que je suis le top. Là. Du tout, du tout. C'est très humble, mon histoire. Mais par contre, je vais faire du réel en 2023. C'est ça que je vais faire avec vous. Et puis, euh, si... Euh, vous donnerez vos commentaires, vous pourrez embarquer avec moi, de devoir là, constater qu'on peut euh, peut-être trouver des très, très bonnes actions qui peuvent performer dans des temps de turbulence. Donc, ce que je voulais faire aujourd'hui, tout simplement, c'est regarder ce qui... Euh, c'est passé en 2022, c'est une année assez euh, exécrable. On a perdu beaucoup, beaucoup euh, de jus, euh, surtout au niveau du Nasdaq, à cause des actions technologiques. Là, euh, euh, on va regarder ça peut-être tout à l'heure. Euh, au niveau, ben, on le sait, de Meta euh, euh, même un peu de toutes les la GAFAM, les, les, les, tous les, les gros, là, Google, Amazon, Apple. Euh, euh, c'est une année très, très douloureuse pour euh, les les compagnies technologiques qui euh, étaient ceux qui entraînaient le Standard Poor's 500, parce que dans le fond, les 6-7 entreprises, euh, GAFAM, là, mais il hum, y en avait peut-être un petit peu plus, c'était les plus, euh, les actions qui influençaient le plus la montée du Standard Poor Là, on a eu un dessoufflage. Et là, en ce moment, on a un scénario un peu apocalyptique, de, ben, un peu pour tout le monde. Là. Est un <rire> on est très, très négatif. Où est-ce que le... Standard Poor pourrait aller. Et puis, moi, je ne veux pas faire de prédictions là-dessus. Comme je vous dis, je m'attaque à d'autres choses, hein, du fait, dû au fait qu'on est dans un marché baissier. Est-ce euh, que le creux va être entré en 2023? Moi, j'en ai aucune idée. Cependant, je veux me diriger vers d'autres choses pour me préparer à ce fameux creux parce qu'il va arriver. Et lorsque les actions seront à terre, ben, alors, on pourra peut-être avoir plus de confiance en un nouveau marché, une nouvelle. Euh, manière de voir les choses, peu importe. Euh, J'ai posté un article, euh, puis, euh, moi, je ne fais pas beaucoup, beaucoup d'analyse fondamentale, je commence à le faire, euh, dans le fond, euh, lorsque je regarde un titre, là, au niveau de, de, de suivre de tendance, de trouver la, le fond, là. ce que je regarde, tout simplement, j'y vais avec Trident View, vous pouvez y aller avec Bar aussi, là. vous avez un peu euh, le... le, le Comment ça se passe au niveau de l'entreprise? Est-ce qu'elle fait du profit? Est-ce que euh, Comment sa marge bénéficiaire est importante? En tout cas, on a un peu toutes ces bebelles-là que je ne m'intéresse pas beaucoup. Là. Je vous le dis, là, je, je suis plus technique et puis je, je tiens à rester technique. Mais ici, j'ai posté un article au niveau des évaluations euh, plus fondamentales. Et puis le scénario, je vais placer ça comme ça pour que vous puissiez me suivre. Le scénario au niveau des évaluations fondamentales, c'est euh, euh, un excellent site, là, comme je vous en parle souvent. Là, euh, euh, je me souviens, c'est Real Investment Advice. Je passe souvent, souvent de, de ce site-là, parce que je trouve que c'est un excellent, excellent site. Euh, pour justement, euh, je vais ouvrir ça dans une nouvelle onglet Pour avoir, <coughs> excusez, ouvrir... Un nouvel ondelais, ça n'a pas fonctionné. C'est pas grave, on va rester comme ça. Je ne perdrai pas de, de temps ça. On va rester une dernière fois. Euh, ça ouvre. Bon. C'est ça. On se trouve avoir euh, ce graphique-là, là, Dans le fond, ça se trouve être au niveau fondamental. Comme je vous dis, je ne suis pas un expert au niveau fondamental, donc euh, je vous laisse le soin peut-être d'aller lire l'article. J'ai lu euh, rapidement, C'était au niveau des. De, de, de, ben, le bénéfice de. de de l'entreprise ce qu'elle peut faire là. mais là on parle en, globalement du standard and poor euh, et puis euh, on donne des scénarios au niveau simplement de l'analyse fondamentale là. comment euh, où est-ce qu'on pourrait se situer là. Euh, puis il y a certaines analyses euh, j'ai lu ça sur euh, chez euh, sur le site euh, pas, c'est Wall Street Journal, je ne me souviens pas, euh, où on, on voit l'année 2023 un rebond important où on pourrait euh, avoir des surprises au niveau du Standard Poor's euh, à, à comparer de l'endroit où on est en ce moment. Et c'est ce scénario-là. Là. Eux ne parlent pas de niveau, au niveau technique, comme je vous dis, c'est au niveau fondamental. Mais je voulais simplement vous, vous montrer le, le, le graphique, là, où est-ce qu'on pourrait aller. Et puis là, ils parlent au niveau de ben, ben, 20 euh, s'il n'y a pas de... de de récession, où ce qu'on pourrait se rendre, tout ça. Là. Donc, euh, ben, lisez l'article si ça vous intéresse, l'analyse la, fondamentale. Là, vous allez peut-être trouver des surprises. Mais euh, bon, il y a un, certains analystes qui disent qu'on pourrait euh, euh, avoir un rebond important. D'ailleurs, c'est ce qui semble se produire sur le Dow Jones, même si aujourd'hui, on a une journée assez exécrable. Là. Euh, mais là, c'est tous les scénarios qu'on pourrait aller euh, voir comme cru. S'il n'y a pas de récession, on pourrait être à 3500. Il n'y euh, a, a pas beaucoup d'optimistes, j'aime mieux vous le dire, il n'y a pas, pas beaucoup d'analystes qui sont optimistes. Là. Mais là, on dit où, où est-ce qu'on pourrait aller euh, euh, au niveau de la… si on, on devient très, très démoralisé, là, on pourrait aller atteindre le 3500, le 3000 ici… Et le 2500 ici, un petit peu même en bas, 2400. Donc, euh, vous en prenez, vous en laissez, allez lire ça sur mon site Bourse Technique. Euh, mais ce que je voudrais faire, tout simplement, c'est regarder les choses telles qu'elles sont. Euh, non pas pour euh, vous dire qu'il va arriver telle chose, euh, qu'il ne va pas arriver telle chose. C'est qu'on euh, regarde premièrement la confiance des consommateurs aux États-Unis. On est rendu à un creux pas mal important. C'est un creux qu'on avait connu dans les années entre 80, 82, 83, et euh, cette, euh, ce, ce, cette, euh, cet indice-là, là, qui est beaucoup, beaucoup suivi au, au niveau fondamental, au niveau… Euh, bah pas simplement des actions, mais euh, un peu toute l'économie, ben, on est vraiment dans un cru très, très important. Mais il faut se souvenir ce qui est arrivé dans les années 80-82. Je me souviens encore, c'était euh, des années très, très difficiles. J'étais sur le chômage, j'étais un jeune euh, euh, diplômé en métallurgie et euh, j'ai subi ça euh, vraiment raide, là, mais par contre, je me suis débrouillé quand même hein, en étant sur le chômage. On ne vivait pas riche avec ma famille, mais quand même... Je, j'ai réussi à passer au travers. Mais là, on est à peu près dans une situation comme ça. Et euh, lorsqu'on regarde un pic comme ça, c'est la panique un peu partout. Parce que dans le fond, au niveau de la confiance des consommateurs, comme je vous dis, c'est un, un des indices les plus suivis là, de, de, euh, de ce qui va arriver là, dans le futur. Mais il faut dire qu'il y a toujours un décalage de six mois à peu près euh, avec la bourse et l'économie réelle. Si la bourse crache, puis je suis loin être sûr que le creux est atteint, là. mais si la bourse crache, on a un décalage d'à peu près six mois au niveau de l'économie réelle. On a connu une dé des débandade pas mal forte en 2022. On va aller voir les graphiques à, euh, pour terminer. Mais on va regarder simplement quelques fondamentaux, là, au niveau des indicateurs économiques, la confiance des entreprises. Là aussi, on est vraiment… Euh, on descend, on a passé la, le cap du 50, là, et on, on continue une chute, là. C'est pas très, très salogueux, pas très, très bien. Comme je vous dis, qu'est-ce qui va arriver, je ne sais pas, mais il y a beaucoup d'entreprises qui, en ce moment… Euh, c'est étonnant, Ils font beaucoup, beaucoup d'argent. Et c'est la raison pour laquelle ces entreprises-là cherchent, euh, euh, cherchent du personnel pour essayer de continuer leur croissance. Et c'est fou dans une crise comme on vit là, euh, habituellement tout de suite, mais là, comme c'est là, euh, on n'a pas... Euh, <coughs> excusez, on n'a pas... Il euh, euh, y a des entreprises qui vont très, très bien. Donc, ça, ça se trouve à être le PMI euh, manufacturier qui est beaucoup suivi aussi. On est en descente. Ce que je voulais vous dire, je ne pas tout voir ça avec vous, là, que vous dire, euh, ben, ben, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de graphiques, surtout aux États-Unis, parce que ça se trouve être la locomotive de la planète, au niveau de l'économie, euh, ça va pas très bien. Au niveau de la confiance, ben, la dette, au niveau de la dette, ça, il n'y a pas de problème, ça va continuer à monter. Je vous le prédis euh, tout de suite, sans être un prophète, euh, la dette va continuer à augmenter, il n'y a aucun problème là-dessus. Euh, L'argent va être créé. On est rendu à 30... 2 000 milliards, je pense, la dette américaine. Et on a un déficit encore qui se creuse à tous les années. Euh, on n'a pas le temps d'aller voir ça. Mais tout simplement, ce que je voulais vous dire, euh, face aux données économiques, ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien. On est dans une situation où... Euh, euh, non, on est vraiment euh, euh, euh, dans une situation au niveau économique euh, qu'on est dans un cru ou près du cru réel. Je ne le sais pas. On va voir. Euh, donc, c'est ça. Avant de passer au graphique, je voulais vous lâcher une petite nouvelle comme ça qui vient de sortir. Vous l'avez peut-être entendu parler. Moi, je l'ai reposté. Puis là, j'ai pris un, un média français, là, mais c'est un peu partout. C'est que Tim Robin a des remords envers les non-vaccinés. Vous passez de quelqu'un d'empathique à un monstre. J'en fais partie. Et si vous lisez l'article, Tim Robin, tout simplement, a fait comme la plupart de... Ceux qui, les petits soumis de la planète, là, qui, ont dit, qui, qui avaient dit, selon les gouvernements de la planète, selon les médias, euh, qu'on devait se faire vacciner, qu'on devait. Ah, puis, euh, ça fait un an, là, ça fait un an. On a perdu les non-vaccinés, puis j'en suis un. Euh, on a perdu à peu près tous les droits qu'on pouvait nous, euh, nous enlever euh, dans ces temps-là. On nous a mis une pression terrible, je le sais, j'ai vécu ça avec ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, où j'avais un stress énorme. Euh, dû au fait qu'on nous mettait de la pression pour nous faire vacciner. Et puis, c'est un, un droit encore aujourd'hui fondamental de choisir ce qu'on veut euh, pour notre corps. On le fait pour l'avortement. Pour l'avortement, on a le droit de choisir. Bon, c'est ce qu'on nous dit comme dans le discours. Je ne suis pas pour l'avortement, ce n'est pas ça que je dis, mais on nous dit ça au niveau de l'avortement. Euh, ton, ton corps, ton choix, c'est correct? OK. On va embarquer dans le même discours. D'abord, le fait de se faire vacciner, c'est mon corps, mon choix aussi? Non, ce n'était pas pareil. Donc, euh, je me souviens, je me souviens, je vais m'en souvenir très très longtemps, où j'ai été ostracisé, on m'empêchait d'aller dans certains commerces, on m'empêchait d'aller à la SAQ, ça, ça me dérangeait moins, là, mais quand même, c'est un droit que j'avais à, euh, à, d'aller boire comme je veux, là, mais on m'empêchait ça, on m'empêchait de, de, de côtoyer ma famille, on m'empêchait plein, plein de choses, au nom d'un virus qui, on sait aujourd'hui, n'a euh, pas été si désastreux que ça, mais peu importe, c'est un vrai virus. Là. et ai, D'ailleurs, pour terminer avec ça, le petit volet là, COVID, j'espère de tout mon cœur qu'Anthony Fauci qui est, qui est un homme corrompu aux États-Unis, qui se trouve être le directeur de la santé, et qui, en ce moment, va probablement aller en procès, va payer pour les crimes qu'il a fait parce que probablement c'est lui qui aurait financé le fameux la, la, la création de ce virus-là qui a, qui, a euh, qui a créé une folie euh, euh, émotive au niveau de la planète. Ben, ce gars-là, euh, qui est va être le directeur de la santé aux États-Unis, euh, en ce moment va probablement aller en procès et j'espère qu'il va être condamné parce que c'est une des raisons pour laquelle, même si le virus n'a pas été comme ce qu'on avait dit qu'il était, ce virus-là a été créé en laboratoire et là, on commence à le reconnaître. On va voir ce qui va arriver, peu importe. Mais en tout cas, cette nouvelle-là, je ne voulais pas passer à côté sans vous en parler. Tim Robin, euh, qui est un acteur très, très connu euh, dans, euh, à l'ombre de Chanchène, euh, un des meilleurs films que j'ai vu dans ma vie, là, euh, au niveau d'une prison. C'est Tim Robin, c'est lui. Il fait beaucoup, beaucoup de films. Ben, il y a des remords, euh, dû au fait qu'il a été assez... Euh, Bon, il dit qu'il a été un monstre envers les non-vaccinés. Et c'est ce que j'ai vécu euh, personnellement, comme beaucoup d'entre euh, vous, des Québécois. Et c'était même pas un choix d'être vacciné ou pas. On peut être vacciné pas être vacciné c'est un choix personnel. Mais ceux qui ne voulaient pas l'être ont été euh, vus comme des, euh, des ordures, des déchets. Donc, euh, c'était mon petit éditorial là-dessus. Euh, là, on va continuer avec des euh, graphiques. Euh, savoir comment est-ce qu'on va s'en tirer en 2023. Comme je vous ai dit, j'en ai aucune idée. Ça, c'est un... ça se trouve être le Standard port très, très, très long terme. Et... <coughs> Je voulais vous montrer ça parce que, dans le fond, on est dans une tendance baissière depuis, ben, je vous en avais parlé en 2022, où on avait atteint le, le, le top. J'avais dit qu'en janvier, ça détermine à peu près le reste de l'année ce qu'on va avoir et ça va être encore la même chose cette année. Ça, ça se trouvait sur le graphique mensuel. Le, au niveau du Dow Jones, on perd beaucoup de plumes aujourd'hui, c'est ça. 80 points euh, au niveau du Nasdaq. C'est une descente très, très importante. Et si on compare de ce qui est arrivé euh, dans le passé, euh, je pense que la descente n'est pas terminée. Euh, on pourrait avoir un, un… Regardez, au niveau du Nasdaq, ce qui est arrivé, là, parce que dans le fond, c'était c'est encore l'indice des, te des technologies, excusez, mais c'était l'indice des technologies. On est allé atteindre un sommet, une euphorie là, euh, incroyable. Et puis, lorsqu'on a commencé à descendre en 2000, lorsque je suis rentré à la bourse, euh, on a connu cette douleur-là tout au long du parcours baissier. Mais à un certain moment donné, on a eu un revirement. Et euh, là, on y croyait même plus. On a, ne croyait plus à la bourse, aux actions, tout ça. Et c'est une des raisons pour laquelle je, re, je retourne pas mal dans le, le, les actions en, en, en étant très, très sélectif. Euh, c'est que pour moi, probablement, le creux n'est pas encore atteint. Et euh, je vous montre tout simplement avec mon graphique, euh, <coughs> graphique très, très simple qui me montre que on n'est pas encore acheteur du tout, du tout sur le Standard Poor's. Et euh, c'est la même chose au niveau du Dow Jones. On semble avoir un petit revirement, on va, on va suivre le reste du marché, là. mais euh, pas encore acheteur, mais on va voir. On pourrait reconnaître un creux plus bas ici, tout pourrait arriver, mais ça va être à suivre. Euh, ok, Au niveau de l'or aujourd'hui, ben, ça dégringole pas mal comme le reste des marchés, mais quand même au niveau de l'or et de l'argent... Euh, les derniers jours, les dernières semaines ont été très, très, très… Euh, c'est très, très bien au niveau du rebond. Mais là, euh, ici, si on met une ligne de tendance, est-ce qu'on va euh, s'en aller… Euh, il faut défoncer ça et vraiment s'en aller d'une manière définitive vers la hausse. Ça va être à suivre. 2023, euh, bon, c'est comme… Euh, N'importe quoi, lorsqu'on fait un bilan de 2022, qui est une année assez exécrable, on se dit qu'est-ce que 2023 va être meilleur, je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, c'est positif pour euh, les métaux précieux. Et moi, j'ai comme je vous dis, j'ai acheté des mé... en 2022, j'ai acheté des métaux précieux, j'en ai profité. Et euh, bon je ne dirais pas dans le cru directement. J'en avais acheté ici, j'en ai racheté ici euh, quelques lingots, là, comme je vous dis. Euh, et je vais voir, il n'y a rien qui presse. Donc ça c'est au niveau des indices. Au niveau ben c'est ça je, comme je vous dis je ne veux pas m'en aller là-dedans là pour vous dire qu'il faut acheter tel titre, vendre tel titre tout ça. Mais je vous dis que on peut trouver des titres. Regardez la tendance. C'est un exemple. C'est des titres là, que j'ai spotés qui pourraient avoir un, un, un, un euh, on avait une tendance baissière très, très lourde depuis euh, 2021, mars 2021, 2022, on a continué la descente. Là, ici, on se trouve un revirement, comme plusieurs actions. Et j'en ai euh, un paquet, et c'est ceux-là que je vais vous partager, tout simplement. J'ai marqué mes titres, ce n'est pas euh, tout ce que j'ai acheté du tout. C'est simplement des titres là, que je surveille, mais il y en a qui sont plus, euh, peut-être, convaincants. Et là, c'est sûr qu'aujourd'hui, tout baisse. Là, mais regardez, c'est les revirements là, que j'essaie de déterminer tout simplement avec des techniques très, très, très simples là, euh, de revirement de tendance. Et, euh, je fais des scans là, de titres et je, je regarde <coughs> à long terme lorsqu'on a un revirement de tendance, où est-ce que ça pourrait nous mener. Et vous le voyez très, très bien lorsqu'on a un, virement, un revirement de tendance. C'est-à-dire, moi, j'utilise un graphique hebdomadaire avec la moyenne mobile euh, euh, 13-10-40, euh, ben 13-40, tout dépendant là, à peu près. Là. fait que Ça nous donne un, un, un, un point, là, de, avec du volume bien entendu, un point euh, de revirement qui pourrait être intéressant pour euh, le futur, pour euh, résister justement à, à ce qui arrive en ce moment. Là, parce que, euh, comme je vous dis, dans un marché euh, euh, haussier ou un marché baissier, il y a toujours des actions euh, qui montent, puis il y a toujours des actions qui descendent autant dans un marché haussier que baissier. On a toujours, on peut trouver, mais par contre, il faut fouiller. Il faut vraiment fouiller. Puis, comme je vous dis, je, je m'intéresse beaucoup au trend following là, de ce temps-ci. Je vous avais partagé quelques sites. Donc, euh, ce que je fais, j'essaye d'avoir de, de, de, de, le mindset, de changer euh, notre manière de voir les choses pour pouvoir euh, acheter des actions et ne pas être pressé parce que les montées euh, se font très, très lentement. Euh, J'ai encore revisé de ce temps-ci ce que je fais. Je regarde des graphiques. Je regarde beaucoup, beaucoup de graphiques qui, euh, de, en 2022, ont performé. Et je vois très, très bien que euh, 2022, même s'il a été ex exécrable, on voit des, des, des, euh, des, des entreprises, des graphiques d'entreprises, de, de, de titres là, qui, qui ont surperformé. Euh, donc, euh, non, euh, il faut fouiller. Et il ne faut pas être pressé parce qu'on voit les mouvements, ça monte, ça descend, ça monte mais la tendance est vers la hausse donc euh, euh, c'est un peu ce que je voulais vous partager et euh, peut-être c'est une petite bon, rétro rétrospective de ce qui s'est passé en 2022. Est-ce que 2023 va avoir un changement de tendance? Je ne le sais pas. Mais il faut être prête. Il faut être prêt. Malgré euh, ce qui se dit en ce moment un peu partout, que ça va être la récession, tout ça. Je pense qu'il faut se préparer. préparer. Peut-être qu'on pourra connaître un creux très, très important. Peut-être que la Fed aussi va lâcher sa, sa prise de contrôle sur les taux d'intérêt en voyant que ça donne peut-être pas grand-chose. Euh, peut-être que je pourrais finir avec ça. Moi, je pense que euh, on commence à avoir des, bah, je dirais pas des fruits, parce que la Fed est complètement responsable de le... cette inflation qu'on a connue, que tout le monde euh, a connue et tout le monde a subi depuis, euh, euh... <coughs> depuis 2021-2022 totalement responsable. Je, je... Mais par contre, je peux vous dire qu'il y a certaines, certains prix qui commencent vraiment... Euh, je parle des, des matières premières, là, où on commence vraiment à subir des corrections assez importantes. Euh, je veux simplement parler du bois d'oeuvre. Ça, c'est sûr que c'est assez important. Je suis ce, ce, le graphique, là, le 2 par 4, parce que ça nous donne une indication sur la santé de l'économie. On est en grand ralentissement en ce moment. Et euh, habituellement, le bois d'oeuvre, là, c'est pas... Euh, on n'a jamais, je, je pense pas, de mémoire d'homme. Je n'ai pas suivi ça depuis euh, tout le temps, là, mais on n'a pas connu de pic aussi important au niveau du bois d'oeuvre. Le 2 par 4 à un certain moment donné, était 10$. On est revenu à des prix plus, plus, plus euh, accessibles. Mais regardez ce qu'on a connu ici, là, euh, ces pics-là, là, émotifs. Euh, c'est fini, c'est fini. Et je pense que c'est la même chose au niveau du... Ben, je ne vais pas virer le fait d'en plaie, mais au niveau du Bitcoin, là, on va regarder ça rapidement si je l'ai ici. Bitcoin, je pense que c'est la même chose. Les folies qu'on a connues, bien, je pense que c'est terminé. En tout cas, pour un bon bout, ceux qui croient encore au Bitcoin, on va voir. Ce n'est pas moi qui décide, c'est le marché. Mais euh, c'est ça, c'est des valeurs euh, qui ont été euh, créées spontanément sur l'argent. Comme je vous dis, on a une remontée, il faudrait casser ça pour aller continuer une tendance vraiment haussière, là. Euh, regardez le creux ici, très, très similaire à ça, mais l'histoire ne se répète pas nécessairement toujours. Mais si on aurait une montée, là, où on casserait ce... <coughs> cette euh, tendance baissière depuis euh, presque maintenant deux ans. Là, euh, bien, là on pourrait peut-être connaître de nouveaux sommets très, très importants au niveau des métaux précieux. C'est tout simplement parce que les gouvernements continuent à imprimer en fou. Euh, au niveau du pétrole, on est en descente, même si on a un petit rebond en ce moment. Au niveau du cuivre, on est en peut-être petite remontée en ce moment, mais il n'y a rien qui me dit qu'on est... Euh... Donc, euh, au niveau du zinc aussi, ça descend. Au niveau de l'acier, ça continue à descendre. Dire, on a connu le, le top ici, on, on descend. Donc, euh, probablement, l'inflation... Euh, je sais peut-être qu'il y en a beaucoup qui Le dollar américain il a connu son pic là, Et maintenant et maintenant est en descente, on le voit très très bien euh, Donc euh, peut-être qu'on est à la, à la fin De, de la fameuse inflation là, qui, euh, qui a été très très raide en 2022 Ça va être à suivre en 2023 Comme je vous dis euh, euh, Je ne peux pas prédire l'avenir Je ne suis pas là pour ça Mais je pense que peut-être euh, euh, On dit la récession euh, euh, je pense qu'on a eu les, les grandes peurs en 2022 2023, ben, ça va être une année de transition peut-être, probablement les bourses vont faire du surplace. en 2023 on n'aura pas d'extension de, ni d'un côté ni de l'autre, on va avoir des hauts et des bas et puis c'est la raison pour laquelle je me positionne dans des euh, des, euh, des titres là, qui sont, en tout cas qui me démontrent qu'on est à la fin d'une tendance baissière et on s'en va vers une tendance haussière qui ne sera peut-être pas extraordinaire, mais au moins être là, euh, c'est mieux que d'attendre. Donc, euh, c'est un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Euh, je pense que peut-être que je vais en faire une vidéo la semaine prochaine. On verra là, tout. Euh tout peut arriver, je suis peut-être plus. Euh, je vous le dis de ce temps-ci, j'étudie beaucoup, beaucoup au niveau des statistiques. Euh, J'aime beaucoup les statistiques, c'était mon métier. Là. Puis, puis je regarde au niveau des titres là, où est-ce qu'on. comment est-ce qu'on peut s'en tirer. Comme je vous le dis, le petit projet que j'ai, tout simplement, c'est sans aucune prétention, mettre les titres que j'ai que repérés avec des bases très, très, très simples, là, au niveau des changements de tendance. Et puis on va suivre ça. Euh, je ne vous dis pas que vous allez acheter ça, puis on ne sait pas. On va voir. Je pense qu'on a des changements de tendance puis on, avoir, on pourrait avoir des belles surprises, mais ça va être un petit projet en 2023 que je veux faire. Vous allez voir ça sur euh, Bourse technique. Donc, on va se revoir euh, probablement peut-être la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.